Comment jouer au mots mêlés du site abcfreewords.com Pour commencer je vais sélectionner un jeu et pour vous montrer je vais jouer avec le thème des abeilles. Il faut savoir que chaque grille de mots mêlés est unique. Pour chaque nouvelle partie, les grilles sont mélangées au hasard, avec les mots de la liste. Dans la grille de lettres mélangées, les mots à trouver peuvent être à la verticale, horizontale, diagonale et à l'envers. Maintenant, je vais regarder ma liste de mots à trouver, qui se situe juste au-dessus de la grille de lettres mélangées. Dans la grille de lettres mélangées, j'ai trouvé le mot « Fécondation ». Pour éliminer le mot et le barrer, je vais cliquer avec ma souris sur la première lettre du mot, et je vais aller cliquer sur la dernière lettre du mot que j'ai trouvé. Dans le cas où je sélectionne une lettre par erreur, je peux annuler la sélection en cliquant sur cette même lettre. Maintenant je vais continuer à jouer et je vois que j'ai trouvé le mot « Ouvrière ». Pour le barret de ma liste, je fais un clic gauche avec ma souris sur la première lettre, et un clic sur la dernière lettre du mot.